Même si notre travail peut ressembler à n'importe quel autre travail, l'affirmer serait bien loin de la réalité. Parce que lorsque nous parlons de ce que fait notre équipe, ici, au quotidien, nous parlons de ce que nous faisons pour vous. Il est vrai qu'il y a un an, nous ne nous étions pas encore rencontrés. Mais à vrai dire, cela faisait un an que nous voulions vous rencontrer. Ces derniers mois, nous avons partagé quelque chose de très spécial. le début d'un voyage unique qui changera votre vie. Toujours disponible, afin de vous écouter, vous guider, résoudre vos doutes et préparer votre arrivée. Nous avons été à vos côtés durant de nombreuses heures, de nombreux jours, nous avons déjà parlé plusieurs fois ensemble, mais jamais à vous tous à la fois. Comment pouvons-nous exprimer par des mots ce que nous ressentons en tant qu'équipe C'est pas facile, mais on va essayer. En un seul mot Vraiment Juste une Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue Bienvenue